quand on y est. Eh ben c'est parti, hein, on y est. et eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission radar numéro 99. Et oui, bon, la prochaine sera la centième. Euh, ben voilà, c'est parce qu'on compte en système décimal, hein, c'est tout. Alors, elle est intitulée Vitale des croissances versus mortelle récession. Donc c'est nous sommes le dimanche 12 avril 2020. En direct de la maison. Voilà. Euh, Bruno Colliot, sera mis en attente, non, Bruno Collio euh, nous, nous euh, appelle, mais à partir de son profil, pas sur le groupe. Donc, donc je, ce que je vais faire, attends, je, je, je refais une chose, parce qu'il faut, rat, je rattrape quelqu'un dans le groupe. Voilà, non, il n'est pas là, parce qu'il s'est reconnecté, donc j'oublie. Donc, euh, euh, voilà, ça, ça me pose problème, voilà, c'est, donc c'est reparti. Donc, c'est sous-titré Grève confinée généralisée, parce qu'effectivement, on va quand même essayer de, de parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur l'après-confinement, et il euh, y en a très peu qui ont compris que euh, l'après est directement lié à l'avant et au pendant. Voilà, et Bruno me dit qu'il essaie de retourner au groupe, donc euh, on lui souhaite bonne chance pour euh, venir nous, nous retrouver. Donc là, ce soir, ben, on est avec Marc qui s'occupe du direct sur notre page sur notre page Facebook. D'ailleurs, je, je vais jeter un, un œil euh, à la page Facebook. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Donc, je jette un oeil. Je suis directement sur la page Facebook pour pour euh, chercher euh, le direct. Que, je, que Alors attends, je vais rafraîchir sur la page Facebook. Voilà, donc notre ami Bruno, j'espère qu'il va nous rejoindre. Donc pour commencer déjà comme on est le 12 avril, je vais passer un petit message personnel parce que je n'ai pas eu l'occasion euh, ces, euh, ces six dernières années de, de souhaiter un joyeux anniversaire à Cosme B. Voilà, donc c'est passé et je vais faire une citation d'un ami qui est un, à la fois photographe et philosophe euh, au sujet de l'après-Covid-19, donc c'est Tigran B. voilà, pour ne pas... Euh, donner son, patro son patronyme complet, donc Tigrané il a, il, a, euh, il a dit euh, pour la prison tapez 1, pour la guillotine, tapez 2, pour la reprise à fond et sans congé tapez dans vos mains, voilà donc je, je, je, je, je trouve ça euh, assez intéressant comme point de vue euh, euh, sur euh, le confinement et l'après confinement euh, et euh, je dirais à ce sujet là euh, je j'aimerais bien écouter de la de Pierre Merechkovski la lettre M euh, comme Macron. Voilà. Tout de suite Tout de suite. M comme Macron, président de la République française. Je ne comprends pas. Le camarade Stalin, dans son temps, avait apporté la preuve qu'un complot des l'Islanche, c'est-à-dire des médecins juifs ainsi que le spécifier à leur passeport intérieur. Sur les principes de l'international, agissait de concert pour assassiner Staline et la révolution. Le président Macron présente en tant que libéral une grande similitude de méfiance avec les dirigeants soviéto-libéraux nationaux bolchéviques. La veille du premier jour du confinement 2020, le président Macron a déclaré que le pays était en guerre contre le virus et qu'il se fallait se confiner pour 15 jours renouvelables. Je note. Le président Macron, natif d'Amien, François Rufois, n'a aucune espèce de compétence en matière médicale, ni d'ailleurs guerrière. Il n'a fait aucune étude de médecine et n'a pas subi le cursus de l'école des mines et apporte ainsi la preuve qu'il n'avait aucune envie de déléguer son temps de parole républicain à un médecin qui nous aurait affirmé la veille du confinement que, n'ayant malheureusement pas de masque ni de test à sa disposition, il n'envoyait pas d'autre solution que de nous conseiller de nous laver les mains à chaque sortie et de respecter une distance de mètres avec nos interlocuteurs et interlocutrices. Cette simple prescription médicale n'aurait soulevé aucune angoisse, aucune inquiétude sur une militarisation possible de la société, puisque un médecin n'est pas un militaire, et je tiens à témoigner avec quelle gentillesse un médecin de la médecin a pris soin de m'expliquer de quelle manière il fallait laver le masque en tissu dans une bassine et non dans une casserole. En s'appropriant la parole du corps médical et notre glorieuse armée qui a fait ses preuves de sa compétence sur le chemin des dames à bien belle et à l'occasion du récent télescopage en plein vol de deux hélicoptères dans le ciel manien, le président de la République Macron et Macronienne présente ainsi toutes les caractéristiques caractérielles des dictateurs qui, si la situation géopolitique chère au monde diplomatique les y jette, feraient arrêter le soleil pour assurer un développement de soviets avec ou sans électricité nucléaire. Aussi, en ma qualité de cofondateur du GAF, groupe anarchiste juif expérimental, je suggère que désormais ce soit un haut gradé de l'état-major, qui prenne chaque soir la parole pour nous inciter à applaudir chaque soir à 20h30 les forces de l'ordre qui ne manqueront pas, avec leurs célèbres préfets, de procéder au massage, gazage et du connard de virus vive la république vive le général état-major mort au connard de virus ouais. on t'entend pas roger on te voit parler mais on ne t'entend pas roger tu m'entends maintenant oui ouais, je ouais. voilà oui c'est que j'avais coupé mon son par par, par rester pour le, le... La lecture de Pierre, et, et aussi parce que je tapais sur mon clavier pour essayer de faire revenir Bruno dans notre groupe. Donc Bruno, si tu m'entends, il faut peut-être taper sur le lien de, du groupe de notre émission pour nous rejoindre. Mais il ne faut pas que tu m'appelles à partir de ton, de ton profil Skype. Voilà. Donc, avant, il y avait le Bobo Facho Soral et son divan. Aujourd'hui, nous avons le bobo euh, gaucho euh, Ruffin et sa cuisine. Voilà. Avant, nous avions un programme électoral de gauche, clair et sans équivoque. Macron, démission. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de démissionner. Notre député impugné, notre démocratie illusoire, change les mots. Démission devient destitution. Là, ouais. ceux qui poussent, on a un soutien encore qu'on coronale machin, là il coupe le micro, il arrête de pisser en tous, parce que c'est sûr Pascal, ça, ça fait trop tes risques. ah, tu, tu, tu te manges Marc en mettant un souffle en mettant un souffle incroyable Je coupe le micro. Ah d'accord. Donc je disais, aujourd'hui, il faut avoir le courage de démissionner. Notre député impuissant de notre démocratie illusoire change les mots. Démission devient destitution. La ligne électorale reste la même. La mise en cause d'un homme. Macron, destitution. Mais comme il faut avancer masqué et confiné pour cause de Covid-19, notre Ruffin remet en cause un système auquel il n'appartient pas. Le monde de Macron. Pourtant, le lundi 16 mars 2020, Voici les propos du président de la République française, le système de Ruffin est, rappelons-le, député. Dans la journée de jeudi, le 12 mars 2020, je sais, nous avions une émission radar ce, ce, ce jour-là, une émission radar qui était encore en live euh, au café euh, Le De Jazet, euh, près de la place de la République. Alors ici, dans la journée de jeudi, un consensus scientifique et politique s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales et j'ai pris avec le premier ministre la décision de maintenir le scrutin. Dans ces conditions, pourquoi notre révolutionnaire en cuisine claironne-t-il de manière non consensuelle Demain, nous leur ferons payer. Espère-t-il toucher les dividendes des actuels 1300 non, 13 832 victimes nationales d'une crise sanitaire mondiale, gérée par l'ensemble de la classe politique nationale, comme une affaire de politique intérieure, comme une opportunité pour de futurs règlements de comptes électoraux, dans le cadre inchangé de l'actuel système républicain constitutionnel, présidentiel et antidémocratique. Pour le moment, la BISC associable des entreprises du CAC 40 débutée par la tenue des déchéances pestilentielles de 2017, se poursuit et s'accentue dans l'opportun contexte dictatorial d'une assignation à résidence générale qu'il nous faut médiatiquement considérer comme un confinement sanitaire. Et là je dirais bienvenue au A de l'abécédaire de Pierre Méachofi, A comme avant Ouais, ouais, je remets le micro, ça y est. Ouais, alors je voulais juste rebondir là sur Ruffin, euh, je vais lire là, comme avant. Mais voilà ce que, ce que Ruffin avait écrit sur Messenger. Alors, je lis la, le texte de Ruffin. « Bonjour Pierre, voici les dernières 5 actus de François Ruffin, avec au programme notre lancement de notre, notre plateforme, HTTPS 101.1. Bon. » Alors moi j'ai répondu « Proposition du gage, Massage immédiat du connard de virus par les LBD et les lacrymaux. <rire> Réponse de Ruffin. Bonjour, Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Voilà. <rire> c'est curieux. Enfin, c'est ah, le, euh, le robot Bobo Alors, je pense que c'est le robot Bobo. Il y a eu, euh, eu euh, comme on dit, le, pas le sosie, mais le, mais, euh, le truc. Euh, bon, le monde échappe. il s'était reproduit. Oui, non, non, il s'était reproduit avec plusieurs images, avec plusieurs routines. Ah euh, oui, l'hologramme, c'était l'hologramme voilà. de Ruffin qui t'a répondu. Voilà. Alors là, c'est l'hologramme de Ruffin qui répond automatiquement, bonjour, tu quest ce qu'on peut faire. Alors, c'est dommage, je n'ai pas conservé, je ne sais pas où il est passé. Ruffin aussi, il y avait très belle scène où Ruffin euh, expliquait que quand il était petit, il allait dans, dans colonies de vacances, et que c'était bien parce qu'il y avait des indicateurs et ils étaient encadrés, voilà. Et qu'il y avait une discipline. Et que quand même, les enfants, il faut les encadrer, Enfin bon, ça, ça, ça ressemblait. J'avais mis comme, en, comme commentaire, euh, cher Ruffin », et je voyais Mélenchon qui prenait des notes. Ce qui m'intéressait beaucoup, parce que dans mon idée, en fait, c'est Mélenchon qui n'arrête pas de faire dire des conneries à Luffin, parce qu'il ne veut pas que Luffin soit président en présidentiel. Donc oui. Mélenchon, comme c'est un ancien de, de l'ECI, enfin peu importe, un d'autres crises, il a la chanson, donc il ne tout le temps le dire des conneries. Alors c'est lui qui lui a écrit ce message stupide. Déjà, qu'il pas à la manif parce qu'il parce qu allait au tennis avec son petit-fils, il voulait de ça. Et là, il lui a dit, tu vois, tu vas parler de la campagne, du le pépin, comme ça, on offre le temps à elle, ça fera des goûts et tout. Et donc, quand je lui ai répondu, euh, c'est un peu le programme de, de Pétain, cette histoire de vacances et de camp de vacances, Et bien, on va mettre message. Bonjour, Pierre, que peut-on faire ensemble <rire> C'est assez, assez intéressant. Voilà, je, maintenant, je vais lire l'autre. Un comme avant. Hein, un comme avant. Vous avez raison, parfaitement raison. C'était déjà il y a combien de temps, combien de jours que je prenais un café sur le zinc d'un bars que je prends soin de fréquenter à intervalles réguliers C'était il y a combien de temps que nous avons passé une soirée à écouter la chanceuse roumaine accompagnée par le poète qui disait Sioran C'était déjà il y a combien d'années que nous avions traversé la passerelle des arts qui rejoint la Seine Et le jour d'avant, d'avant, quelles paroles avais-je prononcées? Je ne m'en souviens pas. Les paroles, elles ont disparu, et je n'avais pas compris que les actes habituels du jour d'avant allaient devenir souvenirs confus, tristesse, et qu'il nous serait impossible désormais de détailler le jour d'avant, le premier jour du confinement. Et pourtant, cet avant habité notre quotidien, le quotidien de la perte angoissante des êtres aimés, de la surveillance acharnée du petit chef derrière sa vitrine de mer de la foule en marche, d'avant bagnole électrique à pile éternelle, du courrier de la carte qui n'arrive pas ou qui devrait arriver, de l'épouse de l'amant, des trous, des courses dans le marché traditionnel du quartier, et de ce vide, ce vide coupé à la sensation d'effondrement personnel et généralisé. En quoi, en fait, cet avant était-il si exceptionnel Eh oui, mais cet avant, avant, effectivement, c'est l'après, et cet avant, c'est l'après, mais c'est aussi le pendant. Et donc, il faut tenter de voir plus loin que le bout du nez en rouge du clown en cuisine du cercle médiatique de la gauche électorale à poil dur. Oui, il est prévu, je pense que ça va être probablement obligatoire, d'avoir un masque dans la rue en permanence. Il est, il, est, il est prévu, non. C'est-à-dire que, justement, je tiens à en parler. Euh, non, à, non, aucun, je... à, aucun, à aucun moment, il n'a été, été demandé. Et, et si tu sors dans la rue euh, avec ton, ton espèce d'attestation dérogatoire de merde, et même pas sur l'honneur, euh, sans masque, tu n'es euh... pas verbalisé. Non, non, Alors, non, que non, si je... tu je... sors sans, sans l'attestation, tu oui. es verbalisé et sanctionné. Non, non mais je, je veux dire qu'il est probable qu'il va y avoir un jour suffisamment de masque et que le masque sera obligatoire. Enfin, bien. Ce, qui, ce qui me fascine, c'est que ça va entrer en contradiction flagrante. C'est pour ça que Macron, je pense un crypto-situationniste, euh, voilà, qui, qui, qui, qui est dans l'histoire de chaos, parce que cette obligation d'avoir un masque va rentrer en contradiction avec une interdiction formelle qui était précisément d'éviter les masqués. Et je ne parle pas de voiler. Est-ce que le voile va être considéré comme un masque alors, c'est pour, pour non, cela. C'est une question très, très intéressante. C'est pour ça que j'ai une, une, créé euh, un, ce que j'ai appelé, moi, euh, une attestation constitutionnelle euh, de, de, de déplacement libre, euh, parce que pour moi, notre après, cela sera à la mesure de notre avant. Et donc, lorsque le chef de l'État, certainement nu, par une invisible nécessité impérieuse, se rend en Seine-Saint-Denis pour, devant des médias convoqués, hein, s'adresser sans masque à des passants présents par nécessaire dérogation, et eux-mêmes majoritairement sans masque, doit-on admirer le courage d'un homme qui a, bah oui. qui a fait bah oui, désinfecter l'Élysée ma ma si ah, et Matignon par des services spécialisés ou plutôt, doit-on prendre conscience du cynisme condescendant d'un criminel politicien Voilà, parce que lorsque on édicte des règles communes auxquelles on déroge, eh bien, euh, on comprend bien qu'on est là dans un droit régalien, et donc ce droit est dicté par décret par le souverain, et que donc le souverain est la loi, et donc il est le chef de l'État comme l'était euh, Philippe Pétain et donc euh, en tant que chef de l'État il échappe totalement au cadre de ses propres décrets et de manière discrétionnaire si des gens viennent euh, l'écouter comme on allait euh, dans le temps voir le roi pour se faire guérir ses eh bien ses euh, forces euh, de, de, son, de son ordre euh, régalien n'interviennent pas. Et donc, on voit bien qu'il donne le mauvais exemple de sortir et de s'adresser aux gens sans masque. Et euh, à partir de là, c'est ça qui m'a donné euh, l'idée de créer mon attestation constitutionnelle. Voilà. Donc, la récession économique. Attends, alors, juste pour un petit commentaire, juste que tu très bref. il bon, y a une hypothèse aussi, euh, c'est qu'il est très angoissé. Et que Brésil que Macron, il avait dit qu'il avait du téléphone à 17h44, et il a une crise de panique, parce que ça, je connais ça, et il ne peut pas rester. Donc il est sorti, il avait la voiture, il a dit « je ne sais pas où aller ». Le mec qui avait de la voiture, bon, bah, il ne savait pas où aller, il sortait par hasard en banlieue, et puis là, là je vous connais, moi, les crises de panique, tu vois, quelqu'un a tapé, c'est la panique, c'est la panique ». Mais s'il y a plein de gens, après c'est fini, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, les gens qui se regardent « oh, c'est panique ». Oui. Donc tu crois qu'il y a un côté er er ergothérapie euh, oui. à l'intérieur il, il y a des, a des, des engoisses des comme ça, et je pense que Brigitte Macron ne l'a pas appelée alors que c'était connu D'accord, mais, mais moi je... même Brigitte, oui, elle devait faire quelque chose euh, oui, un acte militant, où elle n'a pas voulu aller au sky de M bon, moi je pense. Ah, non, non, moi je, je pense surtout pour, contrairement euh, au clown Ruffin que, qui considère que euh, Emmanuel Macron est quelqu'un euh, d'incompétent et d'incapable. Moi, je pense plutôt que euh, et, et, Emmanuel Macron et son Premier ministre savaient très bien que la récession économique mondiale pour tous les pays euh, impérialistes, elle était plus qu'en cours et elle, elle ne s'achèverait que dans une banqueroute euh, définitive. Et que donc, malheureusement, cette pandémie de Covid-19, a été instrumentalisée politiquement pour pouvoir faire taire euh, pour des problèmes de politique intérieure une opposition euh, qui commença à déborder sur l'opposition officielle électorale euh, de, de, de la gauche à poil dur, ce que j'appellerais les gilets jaunes, c'est-à-dire euh, cette nébuleuse sans chef et qui n'est donc pas manipulable. Et donc la récession économique de nos sociétés de pillage-gaspillage généralisée elle, elle, elle n'a pas débuté avec la pandémie de COVID-19. Voilà. Les politiques, les militaires et les industriels ont fait depuis de nombreuses années un laboratoire européen de cette question de la Grèce. Voilà. Et donc, moi, je vais faire un petit tour, je vais revenir. Voilà. Tu vas voir Tu faire. Voilà, je pense que... Il faut, il faut bien comprendre que cette pancarte, elle résume, elle résume une grande partie de notre situation. Alors, au-dessus, il y a marqué euh, « non » en grec, « ochi, ochi », et il y a marqué une date le 5 juillet 2015. Alors, effectivement, le 5 juillet 2015, en Grèce, il y a eu un référendum pour accepter ou non euh, le dictat de la Troïka de l'Union européenne. Voilà. Donc, par rapport à la, dette, à, la, à la dette, à la dette de la Grèce, voilà. Et en dessous, il y a marqué « non », voilà, et j'ai fait exprès. Alors là, vous n'avez pas la couleur, donc c'est en bleu, blanc, rouge. Et il y a marqué « 29,5 2005 ». Et donc, c'est là où les Français se sont prononcés contre le projet de traité constitutionnel pour l'Union européenne. Et donc, on voit que 15 ans plus tard, cette Europe... Enfin, ce, ce conglomérat de financiers qui a réussi dans les médias à sans arrêt se faire appeler Europe, alors qu'elle ne représente pas l'Europe continentale, vu qu'il faudrait exclure euh, beaucoup de pays européens, voilà, euh, jusqu'à Vladivostok. Donc euh, on, on est là dans, dans des dictatures imposées euh, financières de, de sociétés euh, impérialistes, effectivement de type capitaliste, libéral, mais dans le cas de la Chine, on est dans une économie de type euh, capitaliste planifiée, et quand je vois qu'il y a des gens comme Jorion euh, ou, ou, ou autres qui disent qu'il faut, re, qu faut revenir à une économie planifiée euh, pour sortir euh, même de la crise du Covid-19, on voit que ces, ces, ces situations de crise profitent à tous euh, les, les, les faux prophètes euh, je dirais de la euh, de l'enfermement sur soi c'est-à-dire du fascisme du rejet de l'autre euh, j'ai même entendu une histoire que dans, dans une gendarmerie un gendarme euh, euh, avait sa compagne je crois qu'elle était infirmière et que les autres gendarmes font pression pour que pour qu'elle quitte euh, euh, leur logement euh, commun parce que euh, il, il les, elle les mettra en danger donc on est là dans dans, dans, dans des dans des comportements euh, et des attitudes euh, qu'on croyait définitivement euh, révolues, mais qui reviennent, euh, voilà, comme dans les années 30 et les années, les années 40. Et donc, avec cet histoire de la Grèce, qui a été un laboratoire euh, pour la dictature de l'Union européenne, euh, les militaires, les politiques et les industriels ont compris immédiatement que le Covid-19 était un choc opportun pour pouvoir renforcer leur emprise sur les peuples, et sur les ressources des territoires auxquels ils appartiennent. Et donc il faut bien voir que cette instrumentalisation politique, même si la crise elle-même n'a pas été planifiée, c'est-à-dire que euh, je ne fais malheureusement pas partie de ce qu'on appelle ces conspirationnistes qui veulent voir dans ce virus un virus fabriqué, qui aurait été relâché, alors soit par la Chine, soit par les Américains, enfin, euh, je, je ne sais pas, euh, peut-être le Benelux. Mais non, ce virus, il est dans la nature, j'écoute plutôt la biologiste qui a parlé justement de l'empreinte humaine qui fait que l'homme prend sur des territoires sauvages qui sont de plus en plus petits et morcelés, et qu'en contact avec des animaux, qui eux sont des réservoirs de ces virus, depuis des millénaires, voire des millions d'années, bien l'homme lui se trouve en contact et n'a pas de défense immunitaire. Et d'un coup, ce virus, effectivement, crée une pandémie mondiale. Et donc, il faut être réaliste, ce n'est pas l'OMS qui a reporté à 2021 les Jeux olympiques d'été de Tokyo. Non, non, ils étaient prévus en 2020, là, cet été. L'OMS n'a pas le droit de communiquer au sujet des conséquences sanitaires liées au territoire durablement contaminé par la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima, ou même par rapport à celle de Tchernobyl. L'OMS doit respecter à la lettre l'accord qu'elle a signé en 1959 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'OMS, c'est elle qui gère la pandémie de Covid-19 et elle est, elle est instrumentalisée par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont, rappelons-le, la République très populaire de Chine, la Fédération de Russie avec son parti unique Russie-Unie, cette grande démocratie qui se prépare à avoir un président à vie, président du Conseil. Euh, les États-Unis euh, d'Amérique, cette grande puissance qui s'est est, qui est, qui est, qui est, bâtie entièrement sur le vol et l'expropriation de terres euh, de populations autochtones. Euh, L'Empire britannique qu'on va appeler Royaume-Uni et l'Empire colonial français qu'on est bien obligé d'appeler aujourd'hui la 5 euh, République française. Voilà, donc ces cinq nations terroristes thermonucléaires euh, imposent euh, un désordre mondial total qui consiste à favoriser leurs propres oligarchies. Donc on a entre ces gens-là des combats des chefs, et on le voit bien avec la 5G avec la 5G, la 5G est une abomination, c'est de la merde, ça va, ça va avoir une influence extrêmement nocive sur tous les êtres vivants, mais par contre, ce qui gêne les Américains, c'est pas du tout ça, c'est qu'actuellement, les leaders de la 5G, au niveau de la technologie, ben, c'est la République populaire de Chine. Et donc, chez les complotistes, on voit des gens qui disent, attention, la 5G euh, va renforcer les effets du Covid-19. Voilà, donc, on entend des conneries, que franchement, des fois, on a l'impression qu'on préférerait presque être, être sourd et aveugle pour échapper à, à toutes ces propagandes croisées qui conduisent qu'à une seule chose, à faire croire aux gens que le monde est en train de s'effondrer. Eh bien non, ce n'est pas le monde qui s'effondre, ce sont les systèmes impérialistes, mais ce n'est pas un effondrement. Voilà. Donc, le sanguinaire moteur à profit de toutes les formes d'impérialisme est un moteur à deux temps. Deux temps. Croissance, récession, paix, guerre. Et c'est là où j'aimerais bien entendre la lettre V euh, du, de la de M. Pierre Merechkowski. C'est un complot. Vous avez parfaitement raison. Affirmer que le virus a été intentionnellement créé pour permettre par la suite la vente à un prix exorbitant d'un traitement qui enrichira le labo franc-maçon mondialisé le ou bien encore, affirmer que Kadhafi a revendu à la France le virus qui lui avait été donné par le FPNP, qu'il avait reçu du Mossad, qui avait manipulé les réfusniques russes de l'époque de Brezhnev, et sans aucun doute contestation possible, un moyen d'expliquer le mysticat qui échappe à l'entendement de sa propre licence, et donc d'apaiser pour un temps les angoissants symptômes d'une crise de panique, puisqu'une logique s'impose à l'imprévu. Personnellement, pour me rassurer, et pour satisfaire comme vous ma propre jouissance, je me répète tous les 44 minutes que deux canards, en marché hier matin sous la fontaine des innocents, débarrassés des gueules vaginales et mono, monospaces pétrifiés, et que l'interruption du trafic aérien, a permis aux riverains de l'aéroport d'Orly de passer leur première vitale depuis l'Alliance Torres-Pinard-Beauvoir. Eh bien, je, je dois dire que tu, tu as, à travers ce texte, merveilleusement résumé ce que moi, j'ai péniblement essayé d'exprimer euh, avant ton intervention. Et il y, y a aussi un, un de tes textes qui est V comme virus. Ouais. Voilà. Ah, ben, je, je, oui, je sais. Oui, je peux le trouver, mais... Bah, ouais. tu le liras après mon intervention. Oh, ouais. Donc, d accord. D accord. À, Hong à Hong Kong, ville portuaire asiatique de 8 millions d'habitants, hein. seuls les établissements scolaires sont fermés. L'ensemble des, rési des résidents portent des masques et circulent librement. En Hong Kong, 8 millions d'habitants, c'est exactement la même population il y a beaucoup de souffle par rapport à... C'est exactement la même, la même population que, que la ville de New York. Et à New York, il y a des milliers, il y a des milliers de, de morts. Alors qu'à Hong Kong, en trois mois de crise du coronavirus, il y a eu quatre décès. Voilà. Donc, la stratégie qui consiste à la libre circulation des personnes, mais masquées, voilà... Eh bien, est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. C'est certain que ces stratégies-là, euh, sans la détection et les soins apportés aux personnes détectées comme ayant attrapé le Covid-19, euh, c'est une bonne chose, mais c'est pas la panacée. Effectivement, pour sortir de cette crise sanitaire, le premier point, c'est d'en arrêter de ce confinement euh, stupide, et meurtriers, mais de rendre le port des masques obligatoire pour toutes les personnes qui sont dans des espaces publics ou privés, ouverts au public. Voilà. Et donc, interdire les manifestations ou les rassemblements de plus de 100 personnes, à partir du moment où tout le monde serait masqué dans le rassemblement, ça ne poserait aucun problème. Voilà. Donc, le premier trimestre pour sortir de ce mortel cercle vicieux, nous devons récupérer notre pouvoir de décision locale. Actuellement, ce n'est malheureusement pas le chemin que prennent les sociétés des peuples derniers. Voilà, moi ce que j'appelle les peuples derniers, il y a beaucoup de gens qui parlent des peuples premiers, hein, voilà, les autochtones et tout ça, moi je pense que nous sommes tous des autochtones, Voilà, parce qu'on appartient tous à un territoire quel qu'il soit, mais il y a des peuples premiers qui souvent sont des autochtones de longue date qui ont évité l'écueil des sociétés militaro-industrielles et qui sont mieux préparés à l'avenir que nous alors que nous les peuples derniers ben effectivement ce qui nous attend à l'avenir euh, est, est assez peu euh, glorieux donc en ce qui concerne les analyses des prélèvements d'ADN des chiens possiblement impliqués dans la mort le 16, le 16 novembre 2019 d'Elisa Pilarski. Eh bien, je cite le Figaro. Après, après, on retrouve l'après, après examen des scellés, le laboratoire d'analyse médico-légale dirigé à Bordeaux par le professeur Christian doutreme aurait estimé sa prestation à 200 000 euros pour 350 analyses mobilisant 20 personnes pendant deux mois. Ces analyses, et ça c'est moi qui le dis, ces analyses sont trop coûteuses pour la justice de Nicole au budget 2019 de milliards 9,56,907,215 euros. Attention, 215 euros, pas 214 ni 216. Lorsqu'il s'agit d'empêcher toute forme de démocratie locale directe comme dans le cas actuel de la ZAD de, de la Dune, en Vendée, où les autochtones, ben voilà, des autochtones de Vendée, s'opposent de manière non violente à la construction d'une nuisible marina, vous savez ces espèces de port de plaisance pour bateaux de profession libérale, sur un site naturel du littoral vendéen, à brétignol, les grands moyens sont mobilisés sans limite budgétaire préfectorale. 15 véhicules de gendarmerie, un hélicoptère, n'oublions jamais qu'un hélicoptère, c'est 4000 euros de l'heure de vol. Un peloton d'intervention complet de la gendarmerie nationale pour déloger, sans respect des gestes barrières, des écologistes confinés dans leur cabane. Profitant de cette opportunité sanitaire et sociale, dans un élan républicain en marche, les partisans du pétain local, le petit maire, en toute nécessité dérogatoire, s'activent à incendier les cabanes des écologistes qui, depuis des mois, imposaient le respect de la lune aux engins destructeurs de ce chantier écocidaire. Voilà, et c'est là où je vais demander à Marc euh, d'appeler notre ami euh, euh, Muriel Capdevielle euh, à la de, de moi, je l'ai eu quelques minutes avant de démarrer l'émission. Elle me disait que, euh, que ça tombait plutôt bien qu'on l'appelle après 21h, parce qu'elle traînait des gros arrosoirs. Euh, voilà, elle, elle était en plein boulot. Euh, euh, et donc là, Marc va l'appeler à partir de sa ligne fixe. Euh, et on va euh, C'est parti, hein, de... Roger, je suis en train de l'appeler. là. Voilà. Et, et donc, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est que ben, le portable de, de Muriel ne fonctionne pas... Euh, avec Skype, voilà. Donc, on ne peut pas la joindre et, et la voir avec une communication Skype. Donc, euh... Oui, bonsoir, Muriel. C'est Marc euh, en direct de l'émission Radar avec euh, Roger euh, nimo Pierre Mérenchkovski. Donc, euh, ils m'ont demandé de t'appeler et donc, c'est ce que je viens de faire. Voilà, donc, est-ce que, est que tu m'entends, Muriel Oui, je vous Bon, alors, je, je, moi, je viens de parler... De, de la ZAD de la Lune en Vendée à, à Bretignol et de l'intervention pendant le pseudo-confinement sanitaire euh, de 15 véhicules de gendarmerie, un hélicoptère, un plateau d'intervention de la gendarmerie nationale et comment une partie de la population locale manipulée par le maire a incendié les cabanes euh, des, des ZADistes. Voilà. Et donc, toi, quelle est la situation à Oloron Alors le... Je ne pense pas que les forces de l'ordre euh, interviendront, mais après, effectivement, il y a le, les travaux qui sont en train d'avancer à une vitesse euh, dingue. Donc, euh, encore une fois, euh, le confinement, les contrôles, ce n'existe pas pour euh, les lobbies routiers, hein, parce qu'on voit euh, les machines à l'œuvre qui continuent à, à arracher les arbres, à préparer le terrain pour la future déviation. Et euh, donc, euh, on ne sait pas trop euh, si on fera peut-être appel à. à, à pour qu'ils viennent nous épauler euh, sur la ZAD mais, euh, mais bon pour le moment on est tranquille bien que nous ayons été euh, euh, contraints de détruire nos cabanes euh, déjà euh, au début de, de l'hiver l'année dernière donc euh, mmh. là aussi il n'y avait aucun respect euh, du de la traîne hivernale ou quoi que ce soit, ils voyaient bien qu'il euh, y avait une partie des, des gens de la ZAD qui n'avaient aucun endroit où se réfugier, et malgré ça, euh, la cabane dans les arbres euh, et le, la cabane commune, euh, voilà, on, on a dû les, les détruire, et, euh, et il y a eu d'énormes pressions en fait, sur les propriétaires qui, eux, sont, vont dans notre sens. Mais malheureusement, euh, ils sont bien obligés de céder euh, devant euh, les forces de l'ordre puisqu'ils sont menacés d'amendes, de procès et compagnie s'ils continuent à valider la présence de Zadis sur leur terrain. Et le problème est là en fait. donc il y, y a un harcèlement administratif. Il euh, y a un euh, harcèlement administratif. À ça résonne beaucoup oui. Euh, oui parce que je t'ai mis sur haut-parleur, je n'ai pas d'autres moyens. J'ai dit il y a un harcèlement administratif Muriel. Euh, oui, oui, mais euh, carrément, et pas tellement administratif. Il hein, y a aussi l'occasion le, voilà, de leur pré, leur présence, de, de voilà, je veux dire, c'est jamais agréable de les voir débarquer, armés jusqu'aux et nous, c'est vraiment ce qui nous est arrivé à la ZAD d'Oloran, hein, même si je pense pouvoir dire que nous sommes la plus petite ZAD de France. Euh, ça n'a pas empêché des déploiements de plusieurs de corps... Euh, de l'ordre en fait, gendarmerie, police, euh, figueux, euh, armée euh, de temps en temps et voilà. Ouais. D'accord, donc toi actuellement tu, tu entretiens ce qui reste du, du potager Comment Tu entretiens ce qui reste du potager actuellement euh, oui carrément. Alors en fait moi je suis partie de la ZAD et tout justement parce que c'était plus vraiment une ZAD et il y avait trop. Euh, voilà. Le problème des ZAD aussi c'est que des fois il y a des gens euh, qui arrivent dessus, où on n'a pas la possibilité et encore heureux, fort heureusement j'ai envie de dire, euh, de, de, voilà, de, de dire oui à certains et non à d'autres. Euh, après ça a que moi, euh, pour ma part, euh, voilà, c'était pour des raisons personnelles, j'en avais ras le bol et je suis partie sur un autre terrain. Et du coup, euh, ah, je... on t'entend plus là euh, Je disais, je suis partie sur un autre terrain, mais euh, on continue à travailler aussi sur le potager euh, du, de la Z avec euh, une deuxième personne qui s'appelle Charles. Et, euh, et donc, on entretient deux jardins à la fois, ce qui fait au final deux fois plus de surface, euh, pour les mêmes objectifs, à savoir toujours euh, proposer aux gens que ce soit gratuitement sur donation. Euh, des variétés souches, euh, et voilà, et montrer qu'on peut, euh, tout en défendant la Terre, euh, y faire pousser des choses, et aider des humains en protégeant la Terre aussi, et, et tous les animaux qui sont derrière, sachant que, que euh, souvent, euh, les ânes des endroits dans la nature, euh, servent aussi le refuge à beaucoup, beaucoup de variétés euh, d'animaux. Donc oui. voilà, et oui. sachant que les humains ne sont pas pris en compte sur Terre, avant que les autorités s'inquiètent des animaux, je pense que c'est ah, un débat. Est-ce est que tu as entendu parler de, de, de ces préfets qui avaient appelé euh, euh, les, les chasseurs à, à la délation par rapport aux gens qui pouvaient mmh. se promener oui, effectivement dans les, dans les forêts Qu'est-ce que tu en penses <rire> euh, Qu'est-ce que j'en pense Déjà, il l'a retiré pour qu'on appelle aux chasseurs, parce qu'apparemment, le, le papier était mal rédigé. Donc, euh, j'ai vu que ça avait été retiré, apparemment, pour le moment. Et ensuite, euh, bon... Ça m'étonne pas trop, sachant qu'il bon, ne faut pas forcément stigmatiser le chasseur. c'est pas une race, le chasseur c'est un être humain qui est peut-être voilà, plus atropellé que 200, et je sais pas, que d'autres. Enfin, Mais ça reste aussi une large part du potentiel électoral en France. Il y a aussi beaucoup de régions rurales où ce sont carrément les maires qui sont aussi présidents de sociétés de chasse, donc euh, il ne faut pas s'étonner si certaines communes jouent le jeu des autorités et envoient donc ces euh, mecs-là qui en plus ont le droit euh, d'avoir euh, une arme sur eux puisqu'ils ont un permis de port d'armes. C'est assez euh, flippant, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, c'est par rapport justement à cette possibilité qu'ont des gens de porter des armes à feu dans l'espace public, euh, euh, c'est ça qui est effectivement euh, extrêmement inquiétant euh, et quand on voit que le premier magistrat euh, est, est une personne euh, qui a qualifié les chasseurs de premiers écologistes de, de, de France, c'est encore beaucoup plus inquiétant et quand on voit qu'on n'a pas 200 000 euros pour faire les analyses génétiques par rapport... Euh, euh, à, à l'assassinat d'Elisa Pilarski et de son enfant c'est d'autant plus inquiétant alors que l'on voit qu'il y a des centaines de, de milliers d'euros ah, on a Pierre Lavreau qui vient d'arriver il y a des centaines de milliers d'euros qui eux sont dépensés dans des, dans des opérations militaires pour empêcher en fin de compte la survenue du futur de ce que moi j'appelle la maïotique planétaire c'est à dire que euh, comme le disait Gramsci le philosophe euh, en fin de compte la crise est née de ce que le vieux monde, celui du fric, du pognon, des notables, ne veut pas mourir, mais surtout du fait que ces gens-là empêchent le nouveau monde de naître. Et ces, ces agressions contre les âmes, ces agressions contre tout, toutes ces alternatives euh, euh, politiques oui, et de société. oui ça fonctionne Pierre, tout, tout, tout va bien, et contre ces alternatives politiques, c'est-à-dire de gens qui sont dans le réel, c'est ça qui inquiète réellement, et donc quand on voit que ces opérations, ces travaux de destruction de la nature, ces travaux d'expulsion euh, illégaux, parce que euh, brûler, brûler des cabanes, que, que, que, que ce soit des, des, des milices de gens, qui sans respecter euh, les gestes barrières se précipite sur les cabanes une fois que, que les, les brigades d'intervention de la gendarmerie ont évacué les, les écologistes, et, et saccagent et mettent le feu à tout ça, c'est complètement euh, illégal, euh, tout ça sur une dune, sur un endroit qui pourrait être classé euh, au patrimoine naturel pour détruire et bétonner euh, un espace naturel qui disparaîtra tout jamais parce que ça va modifier les courants, ce qui fait que le sable de la dune va certainement être happé euh, par, par la mer et petit à petit, effectivement, tout le milieu va disparaître avec ses espèces endémiques, sa flore sa faune, voilà. Donc on est, on est en face de, de gens qui ont un pouvoir de vie et de mort pas seulement sur les êtres humains, mais aussi sur l'ensemble du territoire auquel appartiennent tous les êtres vivants. Et ces gens-là ne sont pas des élus. Ces gens-là sont nommés directement par un roi élu qui, dans le cadre des découpages électoraux, est un roi élu par une minorité de plutocrates qui, à travers les médias, instrumentalise euh, une, une petite partie des gens. Parce que malheureusement, ben, la population, c'est un turnover. Moi, je vois que ma maman, elle est morte le 20 mars, ben voilà... Elle ne fera plus partie ah, des gens qui, qui, qui. Allô, Muriel oui, oui, oui. Elle ne fera plus partie des gens qui pourront donner leurs mots euh, lors des échéances électorales. Et moi, je suis euh, de plus en plus à la fois contre le pouvoir délégué et euh, contre toute forme de délégation de pouvoir. Moi, pour moi, la démocratie réelle, elle est directe et locale, et c'est l'expression de chacun. Voilà. Donc, Pierre, on a Muriel sur la ZAD de d'Oloron par téléphone. On a aussi Pierre Mérychkovski qui sont, qui sont avec nous. Et, et Muriel, tout à l'heure, a dit ben oui, qu'ils qu étaient la plus petite ZAD de France, qu'on les avait contraints de, de, de casser euh, leur cabane, et qu'actuellement, avec euh, un, un ami, ils étaient partagés entre deux jardins. Et voilà, donc c'est galère parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et, et tout à l'heure, avant l'émission, j'appelais Muriel et elle me disait qu'elle était en galère, elle portait des arrosoirs, voilà. Donc... Donc il faut il faut essayer de remobiliser les gens. Alors par rapport au confinement Muriel, tu t'es fait verbaliser Oui, je me suis fait verbaliser parce que je m'étais fait une attestation manuscrite moi-même, où j'avais signifié des éléments qui demandent à savoir l'identité, la date, l'heure et la raison du déplacement. Euh, L'adresse, je ne l'avais pas mise, puisque forcément je suis SDF et ça ne sert euh, pas grand-chose hein, de, de mon temps de dire que mon ben, adresse est au CCS de Laurent, sachant que euh, ce service est fermé faute euh, de confinement. Donc euh, voilà, j'avais avais mis sur ma intention que je me rendais au marché pour acheter des plantes de légumes. Et en fait, euh, je me suis fait contrôler, j'étais avec ma fille et ma petite fille que je vois très rarement. Hein, euh, voilà, donc on s'est redonné rendez-vous au marché. Et ça pesait une petite demi-heure qu'on était assis en face de l'office de l'office du tourisme de Laurent, qui est fermé là aussi. Il n'y avait strictement personne dans les rues, donc je pense pas qu'on risquait de contaminer qui que ce soit. Puis, de toute manière, dans tous les cas, on a droit à une heure, me semble-t-il. Mais bon, moi, de tout ça, je mais totalement, parce que bon, si j'ai envie de prendre trois heures, je prends trois heures. leurs amendes, le je ne leur ferai jamais. Enfin, tout ça pour dire qu'on avait. Euh les bagnoles à 50 mètres de nous. on a dit qu'on avait les attestes dans leur voiture et moi, en fait, mon attestation manuscrite ne leur a pas suffi. Le fait de constater que j'avais mon coffre rempli de plantes de légumes, ça leur a pas suffi non plus, alors que c'est en adéquation avec euh, mon attestation. J'ai aussi mon un attestation employeur parce que je travaille, dans, je travaille dans les vignes et que là, ce vendredi, je ne travaillais pas. Donc, j'ai essayé de leur expliquer que la semaine, j'avais pas forcément le temps et que ça faisait très longtemps que je pas pu me rendre au marché, auprès des maraîchers, pour acheter des plans parce que sinon je suis obligée d'aller chez les maraîchers direct et ça me fait faire énormément de kilomètres euh, euh, avec une voiture que je dois restituer dans 15 jours. C'est une voiture que je louais dans un garage solidaire. Donc voilà, j'ai pris mon amende. Euh, quelques jours avant j'étais garée sur le parking du Leclerc d'Oloron Donc euh, là les gendarmes sont arrivés à 3. Quelqu'un leur a signifié ma présence sur le parking du Leclerc. Donc voilà, ils sont venus se garer juste derrière moi. Et quand j'ai voulu ben, faire ma manœuvre, ben, ben, voilà ils sont venus se, se coller à mon cul euh, pour que je puisse pas tout s'abroquer, quoi, en fait. Et du coup, euh, voilà, ben, pareil, la fois que leur porte, ben, j'avais poussé ce droit, donc mon appelle, l'employeur, ma chère, les papiers de la bagnole, mon permis, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, voilà, je pense que, enfin, comme je leur ai demandé, je dis dit, du coup, vous êtes déçus de ne pas pouvoir euh, me saisir encore une voiture, sachant qu'ils l'ont déjà saisir un véhicule et annuler mon permis juste parce que je me suis autorisé euh, de leur dire non par rapport à leur test en 2015 parce que ça fait 20 ans que je m'y souviens à leur test euh, voilà que je suis toujours négative donc euh, là ils étaient très oppressants très chiants ça a sorti une free party, encore une fois puisque dans ce dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent euh, ben, on peut bien le constater en ce moment on a le droit de rien et surtout pas d'être heureux surtout pas de faire la fête alors là mon dieu euh, on ne sait jamais, ça pourrait nous ouvrir des cases dans le cerveau et euh, nous donner envie d'être libres. Et, et donc voilà, ils ont vraiment énormément de griefs par rapport à la tripartie. Je pense aussi à bah, Steve hein, qui est mort euh, là, le 1er mai. Euh, <coughs> mm. voilà, et qui sera certainement cassé euh, à l'instar de Rémi Fraisse euh, comme un non-lieu. Alors qu'il s'agit d'une bavure policière. On a aussi une, un an de ans hein. qui est mort à euh, Montpellier euh, il y a deux jours. Il ne s'agit pas de bavure, il s'agit des conséquences de l'impunité. Pour moi, tu vois, Muriel, pour moi, c'est pas une bavure, Steve, ou Adama Traoré, ou Rémi Fraisse. C'est directement lié à l'impunité, parce que moi, je dis souvent. Ça, L'impunité du chien, c'est celle du maître. C'est celle du maître. Et c'est pour ça que dans l'affaire Pilarski, c'est ignoble. Qu'on nous dise euh, aujourd'hui qu'on ne peut pas dépenser 200 000 euros pour faire les tests d'ADN, qui serait le seul moyen d'essayer de tirer cette affaire euh, euh, au clair, où tu dois d'en éclaircir une, une partie, et que tu as encore aujourd'hui des articles orientés dont les titres suggèrent que c'est le chien d'Elisa de, de, qui l'aurait dévoré, alors qu'on sait que ce sont des chiens. Voilà, donc à euh, moi qui qui soit doué de, de plusieurs têtes avec plusieurs mâchoires, et particulièrement taré, euh, ça lui sera difficile. Donc, est-ce que tu ne crois pas que par rapport à ça, quand, comme j'ai parlé de Hong Kong, million d'habitants, quatre décès en trois mois, tout le monde porte des masques, est-ce qu'on ne doit pas, nous, citoyens, dire, on fait une attestation comme quand on porte un masque, à partir de là, on est responsable de notre liberté de circuler, parce qu'on n'a pas à nous supprimer notre liberté de circulation nous n'avons pas à être condamnés euh, alors que nous n'avons euh, strictement commis aucun délit pour des raisons faussement sanitaires. Parce qu'on le sait très bien à travers l'exemple de Hong Kong, le port du masque avec la liberté de circulation fait 4 morts sur 8 millions d'habitants. À New York, il y a 8 millions d'habitants, il y a des milliers de morts, il y a plus de 5000 morts. Voilà. Et en France, cette politique ignoble... C'est une politique criminelle qui a déjà fait plus de 13 000 morts. Ça fait combien de ratours sur glade par jour <rire> Voilà. Donc, moi ouais. aujourd'hui, je dis les préfets sont des criminels. Nous n'avons pas à obéir aux préfets et ni à leur police. Et donc, il faut faire des attestations constitutionnelles de déplacement libre en expliquant bien que, euh, en contradiction avec l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public, eh bien, on appliquera quand même le code pénal qui nous dit qu'on doit respecter euh, euh, la vie d'autrui. Voilà. Et ne pas le soumettre à un risque immédiat ou différé. Voilà. Et donc, à partir de là, l'article 3 du décret du 23 mars 2020, eh bien, Emmanuel Macron, il peut se le carrer bien profond dans son petit anus parce qu'on n'a pas à en tenir compte. Et donc, les gens doivent refuser de payer l'amende avec leur masque et tous, on va créer un collectif... Euh, du refus du confinement et du port du masque obligatoire. Parce que la liberté de, de circulation, c'est comme la liberté d'expression. C'est pas quelque chose avec lequel on peut rigoler ou jouer. Je voilà. <rire> suis assez d'accord avec toi, mais moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai dit obligation de porter un masque, et dans moi, tout ce qui est. Euh, voilà, non, c'est interdit, en, obligé. J'ai oui, oui. du mal Alors avec si... ça. Donc, pas euh... <rire> ah, comme ça. Pour moi, je pense que... Obligation morale, obligation morale, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit que... Euh, parce que le port du masque, quand tu es contaminé, il a un double avantage. C'est que tu ne contamines pas les autres, voilà. Mais c'est uniquement par rapport à la, à la liberté et à la santé des autres qu'on porte le masque. Donc c'est une obligation morale. C'est pour ça que la Oui, oui, fait... oui pas, mais tu sais que là parce que toi tu à Paris tu vois, maintenant on a la campagne et tout tu vois, mmh. là il y a une dame de, de, du village, où je le supposais maintenant, elle s'est pris une main de pas qu'elle a été voir ses vaches, il y a trois jours, mmh. et, euh, bon mmh. voilà, je veux dire, le village il est désert, il n'y a personne, parce que, voilà il nous emmerde, donc pour moi je pense que en fait, toute cette histoire c'est euh, une espèce de, euh, comme un thermomètre euh, géant, qu'on s'est prend dans le cul, encore une fois, c'est mmh. pour prendre la température du peuple, et voir si, euh, voilà, ce qui nous de nous dire assis euh, pas bouger comme des chiens et moi ce qui me désole mais alors à un point euh, inimaginable c'est de voir que ça marche super bien parce que les gens restent confinés chez eux et de surcroît euh, quand ils voient des gens qui eux ont moins peur et qui euh, voilà et qui en ont rien à foutre de ces injonctions euh, complètement antilibérales et antidémocratiques et, et déshumanisées. Tout simplement, qui est en prendre un peu le soleil si mais tu vas toujours avoir un gros connard de merde qui va appeler des flics pour te dénoncer. Donc oui. euh, moi, ces gens-là, euh, mon Dieu, mais que le diable les emporte, mais je ne suis même pas sûr que le diable, s'il existe, il ait envie d'avoir des cassos comme ça. <rire> moi, je pense que c'est euh, le peuple qui doit être responsable. Euh, voilà. enfin, On va accuser les autorités, ça ne changera rien. Les autorités, il faut leur rentrer dedans. <rire> il faut retourner ce système une fois pour toutes et il faut changer les choses parce que... <rire> Parce que là, ils vont nous la mettre mais de pire en pire, c'est sûr. Est sûr. Oui, oui, Parce que pour moi, c'est ce virus, voilà on le sait, il n'est pas sorti de nulle part. Si ça se trouve, c'est même eux euh, voilà, qui l'ont créé. Ils vont nous mettre des pires prix dans la bouffe, dans tout, même dans l'eau qu'on boit ah. au robinet. Donc, euh, dans tout, même, les gens sont piégés bien par bien les factures, bien. par les loyers, par. Euh, Partout, quoi. Là, maintenant, on est en train Alors, de dire, oh, on voit du l'Himalaya, oh, en Chine, ils voient le ciel bleu. Il y en a certains, ils ne savaient même pas que ça existait, que le ciel était bleu, tellement c'est pollué et tout. Mais bon, moi, ce que je crains, c'est qu'une fois que le confinement sera terminé, ben, les gens vont se venger, trop heureux de retrouver la liberté. Et pour se venger d'avoir été confinés par les autorités, ben, ils vont se venger ben, sur les moyens de transport, donc ils vont polluer encore plus, si ça se trouve, qu'avant euh, cette euh, crise là, de Corona donc euh, moi j'aimerais vraiment, euh, enfin du simple mes entrailles, ce que j'espère, c'est que ce virus là, c'est surtout toutes les choses qui nous sont imposées par les autorités et tout, euh, éveillent suffisamment les gens pour que maintenant ils se rendent compte de l'importance de consommer local, de consommer de saison, euh, tant pis si on n'a pas les tomates euh, en plein hiver, tant pis si on n'a pas de bananes, c'est comme ça, hein, euh, je veux dire après on peut lyophiliser les, les, les, les, les aliments, on peut les mettre en conserve, et il y a tout un tas de... De procéder pour conserver, pour manger un hiver, qui en était, mais bon, enfin, pour moi, il faut vraiment niquer le capitalisme, niquer les supermarchés, apprendre à se déplacer autrement, se retrouver, se reconnecter, et avant tout, avec la nature, et puis après, ça sera tout seul, on pourra se reconnecter aussi entre primaire et avec les animaux, et respecter le vrai sens de la vie, en fait, parce que, disons tout le monde est tombé dedans, quoi, donc... Est-ce que tu ne penses pas que la grève confinée générale peut être un moyen Parce que au lieu de parler d'après, il faudra peut-être parler maintenant. Parce que le, le, le, le monde après ne sera pas différent du monde d'avant si on ne fait pas des choses maintenant. Qu'est-ce qu'on propose maintenant Moi, je, moi je, comme j'ai dit, je propose l'attestation constitutionnelle euh, de liberté euh, de circulation. Voilà. Et de bien dire dorénavant, je ne reconnais aucune autorité au préfet. Voilà. Donc au, président, donc au président de la République, ça c'est un premier point. Deuxième point, il euh, y a la grève des loyers, effectivement, pour tous les gens qui sont euh, déjà euh, à la frontière entre la pauvreté et la misère, et eh bien ces gens-là ne doivent pas payer leur loyer pendant toute cette période, euh, euh, je dirais, euh, de loi martiale. Où ces gens-là, effectivement, qui vivaient souvent dans des économies parallèles, ne, ne peuvent même plus exercer aucune activité, donc plus de revenus, et donc risquent d'être mis à la rue. Et comment au ils passage, vont faire Un un grand euh, infini, euh, voilà, resté euh, aux propriétaires et qui ont décidé de suspendre, euh, enfin, d'annuler carrément les loyers euh, oui. des locataires euh, pendant la euh, période de confinement. Il euh, y a oui. deux ou trois propriétaires qui ont fait ça, l'un qui est détenteur de plusieurs centaines de logements et je trouve que quand même, euh, c'était cool de sa part, quoi. <rire> qu'il peut oui. te permettre, euh, mais bon, c'est quand même sympa à lui de l'avoir fait, ils le font pas Pierre. tout. Pierre, voilà. il y a Pierre Labro qui veut prendre la parole, Pierre. Oui, j'ai mis un temps fou à me brancher, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Euh... <rire> Oui, alors je voudrais savoir si les gens avec leur portable peuvent avoir accès au direct en ce moment euh, Oui, il y a des gens qui ont la possibilité d'aller sur Internet avec leur portable, et donc de, de voir en direct notre vidéo, bien sûr. Mais oui, je mais... n'y pas à De toute façon, c'est est sur l'intermuriel qui apparaît dans un portable. Oui. Elle apparaît dans un portable, donc elle est passée à la télé avec un portable. Voilà. Non, non, mais je te, par... te parle des images... Ah oui, de voir le direct. Oui, ils le peuvent, ils le peuvent. Et comment Oui. Est-ce que tu peux me dire comment on fait Non, pas pendant l'émission, c'est pas vraiment le but de l'émission. Le but de l'émission, là, c'est de parler par rapport à ce qu'on est en train de subir en ce moment. C'est-à-dire, on nous impose une mortelle récession. À la fin de croissance. Oui. J'ai autre chose à dire. Si tu veux, le problème d'aujourd'hui, c'est euh, pas seulement de, la, décon la décontamination. La déconfination, c'est le présent. Et on peut pas. -ce que dit, moi Attends, j'ai pas fini, merde, tu parles à ma place. Hein. Je, le, le problème de, du, de la confina du confinement, c'est qu'il n'est pas absurde. Enfin, de mon point de vue. C'est pour ça que je reste confiné. Mais la, la question la plus grave que je, que je pense, c'est qu'il y a une apparente dé, euh, contradiction dans la position de Macron. C'est-à-dire, un jour, il met le masque, le lendemain, il n'en met pas. Un jour il faut les PV, un lendemain c'est plus cool. Et donc ça c'est une méthode pour déstabiliser tout non, le monde. Mais non, mais non, plus... mais non, c'est pas, il faut pas s'occuper de Macron, c'est pas une méthode. Et lui a décidé que plus ça de mort, il en a rien à battre. Il a fait des contaminés. Non, matignon et les ministres. Non, j'explique, j'explique, il n'a pas pris la seule mesure qui permet d'éviter les morts, qui est le port du masque obligatoire. quoi barre. Euh, J'ai cité l'exemple de, de Hong Kong, 8 millions d'habitants, 4 décès en 3 mois, 4 décès, New York, 8 millions d'habitants, 5 000 décès. Voilà, donc il y a la politique de Trump et de Macron, il euh, y a la politique qui est en Italie en Espagne, qui fait des dizaines de milliers de morts, et, et ce n'est pas fini, et tant qu'on n'aura pas des gens responsables qui s'occupent de la santé des populations, eh bien il n'y aura pas de consignes d'importe de, de masques Obligatoire, mais par simple conscience morale. C'est pour ça que moi, je dis l'anarchie, c'est l'ordre. Moi qui suis anarchiste, j'ai respecté le confinement. J'ai vu en quatre semaines ce qu'a donné ce putain de confinement. Je me suis fabriqué un masque en tissu et dorénavant, je sortirai avec mon masque en tissu quand je voudrais, avec mon attestation de circulation, de liberté de circulation, attestation constitutionnelle de liberté de circulation. Voilà une solution. Après, la grève déployée, c'est peu de solutions. Après, la grève générale illimité. Confiné, c'est aussi l'autre solution. C'est de dire, ah bon, vous nous confinez, non, on va plus bosser. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aurais aimé avoir Gaël rentre, et bon, comme euh, il est proche du BNPa, qui n'est pas le nouveau parti anarchiste, sans aucun compte, intérieur et qui a, un, qui a un parti comme les autres de la Ve République, hein, qui se dit anticapitaliste, et qui est anticapitaliste, comme moi je suis archevêque. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a une population confinée, avec plus de 13 000 morts, en 4 semaines. Voilà. Et que quand on a des populations qui circulent librement, qu'on qu appelle le confinement personnel, parce que c'est ça le masque, eh bien, sur 8 millions, il n'y a que 4 morts. Ça veut dire qu'actuellement, il devrait y avoir 50 morts, en France, Point barre. Enfin, une règle de trois. Roger, j'ai n'ai pas coupé mon micro, là. Euh, je continue. Euh, moi, j'ai une thèse, ce n'est pas, pas la tienne. Alors, ton émission, il faut qu'elle donne la parole à tout le monde ou pas Moi, j'ai je j'ai pas la même théorie que toi. Euh, je pense que l'incohérence apparente de Macron est voulue, elle est étudiée. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on a de... dit en début d'émission. C'est pour, pour ça que j'ai critiqué euh, Ruffin, le, le clown de la gauche à poil française, qui, qui dit que Macron est incompétent. Non, Macron n'est pas incompétent. Je n'ai jamais dit ça, excuse-moi, j'ai jamais, jamais dit ça. Non, non, tu es en train de dire, tu tu es en train de dire que c'est voulu, sa, sa, sa position, à coucher le masque, ou coucher pas le masque. Oui, c'est donc, donc tu dis la même chose que moi, mais sauf que je l'ai dit antérieurement, les gars, parce les que gars, les pas gars. là l'entendre. Voilà. Oui, Muriel. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oui. Avec elle, on se la tête, vous pouvez le faire. ça. Euh, ah. Non, non, mais on ne on, on, on, on se prend pas la tête. C'est-à-dire que j'explique à Pierre Labro qu'il est en train de dire quelque chose que j'ai dit précédemment. Justement en critique de, de François Ruffin et de ses interventions dans sa cuisine comme Alain Soral avant faisait ses interventions sur 30 divan. C'est-à-dire que c'était du même niveau. C'est-à-dire que ces gens-là veulent être Macron à la place de Macron. Donc pour eux, ils n'ont pas du tout envie de changer le système, ni le système électoral, ni les préfets, ni le 49-3. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être à la place de Macron. Voilà. Et eux, ce qui gêne, c'est que les mauvaises décisions ne sont pas prises par après. eux. pour dire par rapport au fait, que Macron, un jour, il a un masque, un jour, il en a pas. Euh, tu as trouvé, il a l'antidote, alors qu'il s'en fout, il a pas besoin de masque. Et puis, comme je l'ai dit, et comme l'a prouvé le canard enchaîné, il a fait décon déco décon décontaminer à la fois l'Elysée et Matignon par des services euh, euh, spéciaux des pompiers. Voilà. Euh, donc, euh, on n'est pas classé, on ne fait pas partie du même monde, tu vois. C'est-à-dire que nous... On est bon, moi dans ma banlieue, quand il va, quand il va en Seine-Saint-Denis, t'as as à peine 10% des gens qui portent un masque, mais ils ont tous leur attestation de merde, hein, euh, de mes couilles pour sortir une heure, mais à condition. Et, et, et lui, il sort avec les médias, avec ses ministres, pour faire de la propagande euh, en Seine-Saint-Denis, et, et dans les médias, tous les morceaux sont coupés, parce qu'il est interpellé depuis un balcon par, par une femme qui visiblement travaille dans la santé, et qui lui dit « Où sont les masques ?» Où sont les masques Mais moi aussi, je pose la question où sont les masques. Parce qu'on le sait très bien, ce type-là est intelligent, il sait très bien que la seule solution, c'est les masques. Mais si les masques, ça veut dire masques, à nouveau des gilets jaunes... Tu sais que les masques, il y a plein de particuliers et tout, qui en font, tu vois... Oui, euh, c'est pour des ça, ça que j'en ai fait C'est très facile à faire, en fait. Euh, je veux dire, n'importe dans peut faire. Donc euh, il ne faut, faut plus rien attendre de l'État, franchement. Euh, Exactement. Là, on l'État il faut lui faire comprendre que ça y est, on a compris, euh, voilà, qu'ils nous apportes que de la merde, toi, donc euh, indépendante, autonomie. C'est la base. C'est la base pour qu'on reprenne le rêve. Donc voilà. on n'attend rien de eux. On fait que façon, tout ce qu'ils vont nous apporter, ce sera que de la merde. Et à chaque fois ils nous amènent droit dans le mur. Et, et donc voilà, on arrête euh, on ne demande plus rien. Le, le gouvernement, on ne le critique même plus, on fait comme s'il existait plus Exactement. Je suis tout à, suis tout ouais. à fait d'accord avec ouais, toi, non, non, le, mépris, le mépris, euh, c'est euh, la plus belle et la, et la plus classe des insultes, en fait, que tu perds à quelqu'un. Donc, euh, voilà, tu vois. Vraiment, les regarder de haut, maintenant, euh, depuis les millénaires, que ceux qui nous gouvernent, nous regardent eux de haut, nous prenant pour des petites choses de merde, et bien maintenant, euh, voilà, on va changer la donne et... Euh, mais voilà. ils ont le pouvoir exécutif. même plus tellement, ils sont minuscules et qui ne même pas qu'on jette un regard sur eux. Voilà. Mais, oui, mais ils ont le pouvoir exécutif, c'est eux qui décident des budgets. Et quand j'affronte on refuse 200 000 euros pour faire des analyses génétiques sur quand même l'assassinat la, la, par une meute de chien d'une femme enceinte. Et que je vois que d'un autre côté, on fait intervenir un hélicoptère, un peu ton intervention. Oui, voilà, mais carrément, euh, mais bien sûr. Mais, mais putain, voilà. mais, tu le sais très bien, euh, tu le sais très bien comment ça se passe. Ça a toujours été comme ça, tu le sais très bien. Euh, et on va euh, voilà que, ce Décider par exemple qu'on va donner 200 000 euros au laboratoire pour faire les analyses génétiques, comment comment nous dire aux gendarmes ah ben non, vous n'utilisez pas un hélicoptère et des trucs pour aller détruire des cabanes sur une dune de gens qui depuis des mois empêchent une destruction d'un site naturel. Voilà, ça, ça, ce sont des, des vraies et questions. Comment, et comment, je sais pas, alors déjà, il faudrait qu'on qu tous par exiger de recevoir euh, nos un tout, en euh, bah, liquide, directement de la main du patron à la main du, du salarié ou alors directement à la main de la locataire de la part d'un employé de la CAF. Euh, pareil pour euh, les bénéficiaires du chômage, que ce soit directement en voilà, liquide, que ça ne passe plus par les banques. Euh, moi par exemple, euh, encore une fois je vais parler de mon exemple personnel, mais bon euh, voilà, c'est un flag. Euh, en fait euh, moi je me suis fait virer de euh, la poste il y a bientôt 3 ans pour un découvert de 42 euros que j'ai pas pu combler dans les 30 jours donc du coup ils m'ont annulé mon CTP et j'ai plus le droit d'avoir de CTP euh, pendant 5 ans après j'ai la possibilité d'aller à la banque de france et d'en faire ouvrir un euh, là-bas mais bon du coup j'ai rendu compte qu'ils me rendaient super service parce qu'après du coup euh, j'étais prélevé et tout enfin bon, bref euh, j'ai des milliers d'euros d'amende euh, d'amende à me payer et tout pour outrage, c'est des trucs insensés où les psyches ça c'est qu'après ils vont échirer à la justice en disant ah, elle nous a manqué de respect Ça fait des ma le ou Tu sais, c'est vraiment... enfin, bref, tu vois, c'est un connaître mon histoire, se retrouve par exemple une fois le petit PD, mais bon, ils vont dire que c'est toi qui les, qu les as insultés, bah, enfin, bref, elle est là. C'est normal, ça se passe comme ça, ces euh, choses, euh, euh, euh, sans âme, sans conscience. Alors, eux, franchement, euh, je sais pas comment on peut les qualifier, mais euh, ouais wow, bah, euh... ou oui, vraiment, j'ai ouais, vraiment du mal avec, euh, avec les procureurs, les préfets, euh, les juges, euh, enfin voilà, enfin, j'ai du mal avec euh, plein de gens. avec tout tous ceux qui peuvent être représentatifs de, de ceux qui peuvent contrôler notre destin et nous bouffer. Euh, tout ce Alors, est-ce que non. vous pensez pas que leur, leur rôle, ce serait de distribuer gratuitement des masques au SDF euh, notamment en France, et aux gens qui n'ont pas de domicile, euh, donc qui peuvent même pas être confinés euh, parce que là, actuellement, quand je vais sur, euh, sur euh, des, des médias qui s'occupent beaucoup des problèmes des SDF, euh, la situation des gens qui sont à la rue euh, est extrêmement cruelle actuellement. C'est-à-dire que ils sont dans une répression, on est un petit peu euh, comme, comme le un petit peu comme dans comme, comme, oui, comme le juif qui se cacherait. C'est-à-dire que voilà, moi moi je, je vois dans ma banlieue, je sais qu'il y a. Il y a des bandes qui peuvent être dangereuses, mais la plus dangereuse des bandes armées dans ma banlieue, ben c'est la police. Hein. C'est-à-dire que euh, je, sais je sais très bien qu'il vaut mieux fréquenter euh, certains voyous de hauts euh, que euh, les représentants euh, du commercialiat de police d'Epinay. Voilà, parce que euh, on, non seulement euh, on fait des choses complètement illégales, mais on vous manque de respect, on essaie de vous provoquer pour que justement vous leur manquiez de respect. Parce qu'à chaque fois, il gagne 500 euros. C'est-à-dire que le policier, c'est ce et lui, il, et lui il, gagne à tous les, il gagne à tous les coups. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut être passé dans cet état de dictature totale, où on se permet de retirer leur liberté de circulation aux gens, où on prend des mesures, euh, soi-disant sanitaires, mais qui sont politiques, donc qui interdisent euh, toute manifestation euh, et, et, tout, et tout mouvement euh, social, et pendant ce temps-là, eh bien, on offre c'est-à-dire que là, il va y avoir une prime pour les gens qui font la pub, pour les entreprises, c'est-à-dire qu'ils en, continuent de se gaver des cotisations sociales et de se les répartir parce qu'ils ont du manque à gagner. Et, do et donc, aujourd'hui, on est dans une situation d'arrière-garde où les états-majors politiques et syndicaux sont en train de gérer euh, euh, avec le gouvernement, dans la même stratégie que le gouvernement, parce que je l'ai rappelé en début d'émission, le premier tour des municipales s'est tenu grâce à un consensus politique. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il a rencontré tous les états-majors des grands partis, hein, et puis ils ont tous dit, ah ben oui, on va les faire, hein, ce premier tour euh, des municipales. Donc, aujourd'hui, quand on entend ces gens-là euh, traiter euh, Macron d'irresponsable ou de trucs comme ça, eh bien oui, mais il faut qu'ils se mettent, qu mettent eux-mêmes à l'intérieur euh, du lot. Moi je sais que j'ai été un des rares à appeler au boycott de ces élections, comme j'appelle au boycott de toutes les élections, parce que paradoxalement, il y a certains types qui se disent anarchistes et qui appellent à voter. Alors qui Qui pour l'UPR, pour Assino, Qui pour Jean-Luc Mélenchon Voilà. Comme Yannis ah, ouais, et Étienne gaouard Voilà. Roger, je voudrais dire un mot. Ma position n'est ni celle de Ruffin, ni la tienne, mais je ne peux pas exprimer ma position. Tu pars depuis 20 minutes, et, et la copie de Doléron, c'est pareil. Moi, je voudrais dire un mot. Moi, je ne suis pas tout seul. Je, je représente la galerie d'Ardebou, qui a trois ans d'existence sur la place de la République. Et je représente un, un journal qui vient de sortir, qui s'appelle le Petit Journal de Pelot. Moi, je dis que la position de Macron correspond à une, à une stratégie qui est prédéfinie et qu'on peut définir et que c'est la seule qui lui permet de garder le pouvoir aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi c'est ce que je crois, moi, et je ne suis pas tout seul. Oui, moi c'est ce que je dis. D'accord. C'est ce qu'on est en train de dire, et, et nous justement on est en train de définir une stratégie pour faire en sorte que ni Macron, ni Mélenchon, ni Marine Le Pen ne viennent le remplacer. Donc vraiment pour déboulonner le système. Et c'est un petit peu les propos que j'ai tenus, les propos qu'ont qu tenus Muriel. Et, et Pierre, Pierre Bérachkowski, tu es encore là parce que ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Ouais, Est-ce que là, tu es reste... Non, Je juste dire que moi, ce n'est pas tellement une question de. Là, je ne sais, sais pas trop ce qu'est que, que le système. Je, je pense qu'il faut. Euh, euh, bah, voilà, qu Il faut aller dans la cave. C'est souvent ce que je dis, qu'il faut créer des. Des de choses entre nous, et tout le monde ne sait pas. Mais on ne sait pas ce que c'est que le système. Il n'y a plus de système. Il n'y a, il a depuis, pas de système. Non, depuis le RSS, il n'y a plus de documents exposés. Il n'y a plus de système. Il y a des, des particules voilà, élémentaires ou parlementaires qui se déplacent. Il n'y a plus tellement de présents, de passés présent, ou de On voilà, est ailleurs. Est-ce est que tu est est est aurais. Est-ce que tu aurais souvenu une autre... le comme virus de ton abécédaire Oui, si tu veux, mais si tu peux, Pierre, en train de parler, je serais persuadé de l'entendre. Ah bah... Oui, je peux dire un mot de plus Non, non, que que c'est fini, Non, non, non, mais tu peux dire un mot de plus, Pierre, Lamont. Il y a une seule théorie qui permet de comprendre le merdier contemporain, c'est la théorie complexe. Il faudrait faire des topos là-dessus. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais personne ne sait ce que c'est. C'est-à-dire que ce n'est jamais au programme de, des écoles, mais c'est aussi une pratique. Et dans ce que j'entends ce soir, si tu veux, tu me dis, on, on lutte contre le système. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est Macron qui dirige, et nous, on est obligé de, de manœuvrer là-dedans. Or, on parle, on parle du, du post-confinement, c'est pas le problème, pour moi c'est pas le problème, le problème c'est... — moi, j'en parle pas du post-confinement euh, — Si, si, la copine en parlait un tout petit peu, et donc, euh, mais tout le monde y pense, sauf qu'il sauf que faut sortir vivant de ce bordel, et pour l'instant, si tu veux, c'est Macron qui gouverne, et les flics font ce qu'ils veulent, euh, un jour ils il, il, il verbalisent, l'autre jour pas. Et moi je pense que cette, cette méthode de travail, de gouvernement, elle permet de déstabiliser l'adversaire que nous sommes. C'est une terroriste, c'est-à-dire que tu dis il faut s'en sortir vivant. La peur de la mort, c'est le principe du terrorisme. Aussi. Macron est un gouvernement terroriste. Oui, d'une certaine façon, oui. Mais si tu veux, c'est pas, pas, pas, pas en le répétant toute la journée que... D'abord, ça ne me, me fait pas plus peur si on, le dit, si on me le dit 30 fois. Mais c'est une méthode de gouvernement... Et il faut trouver des, des réponses adaptées. Et pour l'instant, si tu veux, moi, euh, je trouve qu'elles ne sont, sont même pas élaborées. Elles, elles commencent à travailler un tout petit peu. Mais, mais, moi, mais Macron, à l'heure qu'il est, il est en capacité de garder le pouvoir pendant et après. Alors Macron et ses amis, c'est-à-dire l'oligarchie internationale. Oui moi je vais, te, je vais te dire, le système de la 5 République qui s'impose à nous depuis plus de 61 ans et qui a été euh, conçu et rédigé par le général de Gaulle après le coup d'état du 13 mai 58 d'Alger et l'opération résurrection des légionnaires du général Salan en Corse avec annexion de la Corse pour exiger que le général de Gaulle devienne le dernier président du conseil de la 4 République Eh bien cette opération a été suivie et cette rédaction constitutionnelle, unipersonnelle, a été suivie d'un référendum sous le chantage d'un coup d'État et la majorité des autochtones et des résidents français d'aujourd'hui n'étaient pas là pour participer à ce référendum. Donc, moi, Roger Nibaud, je décide que cette constitution est caduque, vu qu'elle n'a pas été ratifiée par la majorité de la population. Voilà comment il faut procéder. C'est la même manière que j'ai procédé par rapport à mon attestation, et moi, je vais sortir avec mon masque quand je voudrais, et je brandirai mon attestation, et je prendrai les amendes, et je vais créer un comité pour, qu pour que tous les gens qui utilisent mon attestation, eh bien, soient dans le cadre du pendant et de l'après, en mesure de dire au préfet « allez vous faire foutre ». Parce que moi, quand j'entends les propos de quelqu'un comme l'allemand, le préfet de Paris, et quand je vois ce qu'il a fait après le 15 avril par rapport à l'incendie de Notre-Dame où il y a eu, où sont partis dans l'environnement quatre fois plus de particules de plomb que toutes les activités industrielles françaises pendant quatre années, pendant quatre années, et que ce type n'a pris aucune mesure, la seule c'est qu'il a fait boucher la crèche à l'intérieur de la préfecture mais sans s'occuper de toutes les écoles qui ont été sous le nuage de plomb. Voilà, donc les cantines n'ont pas fermé. Rien n'a été décontaminé, nettoyé. Ça n'a pas été comme, comme l'Elysée et Matignon pendant la crise du Covid-19. Donc ce type-là, qui est un criminel, qui n'a pas démissionné, se permet après de dire à une femme gilet jaune qu'il n'est pas dans le même camp, comme si en France, dans un pays, il y avait des camps. Il faut qu'on m'explique il y a une guerre civile, il faut choisir son camp. Voilà. Et après, ce type-là se permet de dire que les gens qui sont atteints du Covid-19, ce sont des gens qui n'ont pas respecté le confinement. Voilà. Donc, attention, aujourd'hui, on est dans une dictature constitutionnelle, ça date depuis plus de 60 ans, sauf que le dirigeant qu'on a actuellement, lui, il connaît la constitution, et il l'applique, il l'applique. Et cette pseudo-gauche de merde à poil dur qu'on qu subit euh, depuis des décennies, ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont été au pouvoir, n'ont jamais retiré le 43, n'ont jamais retiré la possibilité à ce roi élu de pouvoir gouverner par ordonnance et par décret. Et c'est par ordonnance et par décret qu'aujourd'hui on est dans une dictature et que nos droits fondamentaux ne sont plus respectés. Voilà. Et donc c'est bien ma proposition et mes propositions qui permettent de mettre un, le pied de biche dans, dans ce qui nous permettra d'être une ouverture. Sinon, effectivement, l'après va être plus terrible que l'avant. Parce que l'après, si tous les gens acceptent, comme l'a dit notre ami Muriel, si tous les gens acceptent cette cette dictature en, en baissant la tête et en payant les amendes et eh bien après ils vont décider que c'est fini on n'a plus aucune liberté déjà dans leur vote nos, nos, nos, quand on, on vote pour un référendum comme le 25 mai 2005 parce que ça je l'ai rappelé aussi avant que tu arrives euh, le peuple grec et eh ben il a voté le 5 juillet 2015 contre cette putain d'union européenne et nous les français on a dit non et c'était le 29 mai 2005 et eh bien aujourd'hui ces gens-là qui ne sont même pas capables de gérer la crise sanitaire du coronavirus quand on voit le nombre de victimes en Italie en Espagne, eh bien moi je dis, le, les peuples italiens, les peuples français, les peuples espagnols doivent oublier leur nationalité et créer une entité politique qui soit gouvernée par des communes libres insubordonnées qui vont déterminer leur politique et ont faire un geste, un, un geste, comment dire ils appellent ça un geste de confinement, un geste de... Voilà, on fait un geste à l'Union Européenne. Et on lui dit, tu vois la dette grecque, ben, tu te la colle au fond du slip. Parce que si Yanis on eh bien, a échoué, c'est parce qu'il a négocié. Qu'est-ce qu'on a à négocier avec des banques privées qui n'ont strictement aucune légitimité Ce que sont toutes les banques centrales des pays européens et ce qu'est la Banque Centrale Européenne. Voilà. Et donc, moi, la dictature des banquiers... Euh, ou de la livre ancianique vis-à-vis -vis des pays du Sud, avec comme laboratoire la Grèce depuis des années, eh bien ça, il faut tourner le dos à ça. Et la crise du coronavirus, c'est rien qu'une des crises qui vont nous arriver de plus en plus souvent sur la gueule, qui montre que ces systèmes sont des systèmes euh, mortifères et qui ne, ne peuvent rien apporter de bon euh, aux êtres vivants, vu que la vie n'est pas la valeur première de ces systèmes, c'est l'argent. La vie, la vie, elle passe après. La vie passe après. D'ailleurs, ils ont créé, Macron a créé un conseil économique et social, et tu vois, il y a l'économie, le social, où est-ce que tu vois le sanitaire, dans le 16 Il n'y a pas. Conseil économique et social. Voilà. Et donc, le sanitaire, les CSCT, ça c'est Macron, et tout ça, ça s'est fait avec la complicité des états-majors syndicaux et politiques. Donc, quand je les entends ouvrir leur petite bouche aujourd'hui, il m'écœure. Parce que si Macron a une politique qui est criminelle, parce que plus de 13 000 morts, c'est criminel, eh bien, il l'a eu avec la complicité de ces gens-là. De la même manière que le premier tour des municipales 2020 s'est tenu avec la complicité de ces gens-là. Et donc, moi, je ne veux plus avoir à discuter de leurs décisions. Je veux que nous prenions les nôtres. Voilà. Et que ce soit nos décisions qui deviennent exécutives. Parce que moi, localement, eh bien, je ne veux plus du pouvoir exécutif des préfets. C'est une dictature. En Seine-Saint-Denis, les jeunes n'ont pas le droit de s'amuser. Moi, j'ai été, été à la poste pour verser 20 euros à un ami qui était en galère au chômage. Il n'avait pas de quoi mettre de, de l'essence dans son scooter pour aller travailler. Je vais lui verser 20 euros. Je vais à la poste, je dis voilà, je veux transférer 20 euros sur ce compte. Là, tu sais ce que me répond la postière Elle me dit vous n'avez pas le droit. Le préfet l'interdit. Il a pris des mesures contre le trafic. Tu te rends compte Tu te rends compte Tu ne peux pas, par la, par la poste, envoyer 20 euros à Pau, c'est-à-dire entre Épinay-sur-Seine et Pau, pour aider un ami. Parce que le préfet, on a décidé. Et, et qui est le préfet de la première circonscription, c'est-à-dire l'ami d'Épinay-sur-Seine euh, qui, qui est le, plutôt le député Eh hein bien, c'est l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il y a un jeune qui s'est fait assassiner en, de, en, en janvier 2018 de 7 balles dont, dans le dos, dont une dans la tête, et qu'il est mort le lendemain Eh bien, il n'a rien fait. Il n'a pas demandé la démission du ministre de l'Intérieur. Il n'a pas demandé pourquoi les trois agents de la police de la brigade anticriminalité qui avaient assassiné ce jeune n'ont même pas fait de garde à vue. Voilà, voilà, nous, en Seine-Saint-Denis, on est de la merde. On n'est même pas des êtres humains. La police, elle nous chie dessus. Moi, quand je vais porter plainte parce qu'une bagnole risque de m'écraser, on me dit qu'on ne prend pas ma plainte. Et on ne prend pas ma plainte. Voilà. Je suis quoi Je suis de la merde. Je suis de la merde. Donc, c'est n'est pas d'aujourd'hui qu'on est traité comme de la merde en Seine-Saint-Denis, mais moi, je tiens à prévenir l'ensemble des Français. Bientôt, vous allez tous dans le 9-3. Vous êtes tous de la merde, vous n'êtes rien. D'ailleurs, il vous l'a déjà dit. Vous êtes des feignants. vous n'êtes rien. Et là, vous êtes des putains de moutons. Vous êtes en train de croire que ce type, il s'intéresse à votre vie. Ce type, il a tué plus de 13 000 d'entre nous en 4 semaines, en prenant des mesures qui sont des mesures politiques, mais qui ne sont pas des mesures sanitaires. Voilà, c'est tout ce que je tenais réellement à dire. Et je vais vous donner rendez-vous à la, à la semaine prochaine pour euh, notre émission numéro 100 euh, de Radar. La centième. La centième, oui, la centième, je te dis, c'est parce que, uniquement parce qu'on est en base 10. Et euh, j'espère que tu seras à nouveau là, Pierre, mais depuis le début de l'émission, parce que ça, ça, ça nous permettra de... de... Ah voilà, c'est comme quand on prend un... Oui, oui, voilà. voilà. Donc, et ben, Pierre, Pierre est-ce que tu un petit mot Non, c'est cela, je dirais peut-être quelque chose, parce que c'est le logique ben, de, des textes, une bonne histoire avec les militants, hein, je pense que ça devrait être compromis de d'être un peu artiste qui, qui télécharge des à artistiques, donc de lire des textes sur films parce que c'est là que ne sais pas. Muriel sont... Muriel Oui ben, je, te, je te remercie. Alors, hein, de, de, de... Mais, alors, pour conclure, moi je suis euh, complètement d'accord avec ton idée. Euh, voilà, c'est vrai que euh, voilà, dans les villes et tout, enfin euh, voilà, mettre en avant son droit de sortir alors qu'on veut, quand on a envie, mais effectivement, euh, cette barrière est que le masque, ça va être une idée très pertinente. mis euh, sur voilà, ma page Facebook super, euh, euh. Nom famille, votre nom de famille n'arriverait jamais à aller plus, donc on va dire « sortir On n'entend pas du tout ce que vous dites, en fait, ça résonne trop fort, donc c'est super dommage. Et puis, euh, je crois que Mathieu s'appelle Pierre aussi. Oui, Pierre Lamour. Oui, moi je, croyais, je crois qu'il faudrait faire une balance dans la semaine. Parce que moi, si je merde, écoute, je, je connais un peu le, le, le merdier général, mais j'essaie d'oublier tout de suite ce que je sais. Alors après, si je ne rafraîchis pas le, par une balance, je, là, j'y pour mes 20 minutes. Mais enfin, ce n'est pas de votre faute, hein, c'est la mienne. Mais si tu veux, y il aurait, y aurait un, un, un briefing euh, dans la semaine, je trouve que ça serait très utile. Oui, c'est ce que, ce que j'ai... C'est ce qu'on a, ce qu a fait... Euh, 10 après... minutes avant, hein. on a fait ça. Et, ouais. Voilà. Et, et c'est vrai que... Vous avez fait ça il y a une heure, il y a deux heures, mais pas à la semaine. ai je, je enregistré à 18h. J'étais là oui. à 18h. Oui, ouais, oui. Oui, oui. Mais... Okay. oui, mais... Donc, tous ces, tous ces petits... C'est ce qui fait le charme de nos émissions. C'est pour ça qu'on refuse d'être sur la, la plateforme Facebook avec les, les images découpées de bien droite Et comme dit Pierre Mirachkowski. C'est le comité central qui s'adresse qui, qui à vous. Et dès qu'il y a une personne qui parle, elle, elle passe en plein écran. Moi, j'aime bien la, la, la mosaïque. On est tous là à se couper la parole et à dire qu'on n'est pas d'accord et que nous, et ceci et cela. Parce que c'est ça qui fait une, une émission, je pense, vivante. Et qui, j'espère, sera de plus en plus regardée. Sinon, pour les masques, pour fabriquer des masques en tissu, il hein, y a beaucoup de liens... Euh, sur euh, internet moi même j'ai fait un petit euh, album photo sur ma page Facebook euh, c'est à la portée de n'importe qui c'est tenir un fil et une aiguille et une paire de ciseaux Voilà. et donc je vous invite à en fabriquer les baskets en tissu sont en deux morceaux et vous glissez après mouchoir ou sopalin pour faire filtre et donc il faut les laver après chaque usage parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le coronavirus il se déplace dans des micro-gouttelettes de, souvent de salive et tant qu'il est inclus dans ces gouttelettes et, et bien il s'arrête sur le textile et, et, dans le, et dans le filtre. Et par contre, dès que votre masque va sécher, si vous respirez à travers ce masque sans l'avoir lavé et sans avoir changé de filtre, et bien là, oui, vous aspirez le coronavirus. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de laver son masque après, après l'usage. Et je crois que c'est à nous de donner euh, les vrais conseils sanitaires parce que là, bientôt, je pense qu'on va permettre l'emploi de la chloroquine et aussi de l'azithromycine parce que tous les gens qui ont été traités à la Timone par le service de Didier Raoult, eh bien il y en a beaucoup qui même avec des insuffisances cardiaques ou respiratoires, et qui s'en sont sortis, et donc ça il faut, il faut le dire, parce que quand on parle de médecine, c'est quand même mieux le, d'écouter de, de, les, gens, les gens compétents. Voilà. Donc, je vous dis à tous, euh, rendez-vous la semaine prochaine, euh, 20h30, euh, 21h30, euh, et au-delà, c'est affinité parce que là, il est, il est presque 22h, et je vous remercie tous pour votre, pour, votre, pour votre présence et votre patience. À la semaine prochaine. OK. Merci à tous. Salut. Merci à tous. Salut, Muriel. À bientôt. Salut, ciao, courage. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Salut, Pierre. Salut, Pierre. Salut. Salut, salut, oh. et, tu, et tu coupes. <rire> <rire> Parce que bah...